Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir une figure en mathématiques que vous connaissez bien dans la vraie vie, puisqu'il s'agit de la sphère, autrement dit du ballon, de la boule ou de la boule de neige. C'est parti. On va donc s'occuper de la définition et du calcul du volume de la sphère. C'est le chapitre 4, épisode 7. Donc La définition d'une sphère, c'est l'ensemble des points de l'espace qui sont à égale distance d'un point qui est appelé le centre. Donc si on prend tout l'ensemble des points, l'infinité des points qui sont toujours à la même distance d'un centre, c'est ça ce qui correspond à la sphère. Bien sûr, la distance entre le point et le centre est appelée le rayon. Par exemple, sur le schéma en dessous, le centre de la sphère est O, et puis OA, OB, OC, OA', OB' sont des rayons de cette sphère. Petite remarque, la boule... C'est la, la même forme de solide, sauf que c'est tous les points qui sont à l'intérieur de cette sphère, et sur les bords, et le centre y compris. Donc on comprend que la sphère, c'est la surface euh, de la, du ballon, entre guillemets, et la boule, c'est tout le volume de tout ce qui est à l'intérieur de ce ballon. On peut par exemple imaginer un ballon de baudruche qui est gonflé. Donc euh, toute cette surface en plastique, c'est euh, la sphère, ou alors une boule de de pétanque, et tout ce volume, c'est la boule. Pour calculer l'air de la sphère, donc la surface du ballon de Baudruche, vous ne pouvez pas deviner la formule, peut-être que vous la découvrirez et démontrerez cette formule plus tard. L'air de cette sphère, c'est 4 pi r carrés. À connaître par cœur, 4 pi r On va faire un petit exercice d'application. Si le rayon vaut 7, combien vaut l'air À vos calculatrices, mettez pause, faites le calcul, vérifiez. Alors on applique la formule, c'est 4pi 7 au carré. Si on a un résultat exact en fonction de pi, on trouve 196pi. Si on a un résultat approximatif en fonction de la valeur de pi, on trouve 615,75. Vous l'avez vu avec nous dans les exercices, parfois c'est intéressant de garder la valeur exacte de pi, parfois c'est intéressant d'avoir une valeur approximative. Maintenant pour le volume, même remarque, il faudrait que vous maîtrisiez le calcul intégral pour comprendre la démonstration de cette formule, toujours est-il que vous devez par contre l'apprendre par cœur, le volume d'une sphère ou d'une boule, c'est 4 tiers de pi cube. le rayon étant R. Donc, exercice d'application, si le rayon vaut 5 maintenant, combien vaut le volume On prend la calculatrice, on remplace le rayon par 5, on substitue, et on trouve comme calcul 4 tiers pi 5 au cube. autrement dit 500 tiers de pi en valeur approximative, 523,6 Voilà, maintenant vous savez calculer le volume d'une sphère Vous connaissez sa définition Donc n'oubliez pas, soyez focus